Bote, bandeko balandi Bosona, Boso na Bonzambé, na katya Les Averti, point net, pambola na Ngonga Onyons boswami partout place Bozali, Bozali na Egypte, Bozali Na France, Bozali en Allemagne, en Belgique, en Belgique, en pas dans la chaîne de a Premièrement, on a les avertis, on YouTube, bien, na katiya, uh, site internet, euh, les ou bien on a la politique, on a dans la ou bien nespa, na katiya, dernier virage, et pas de on na bisika ny son besoin mi nangonga oyo bosolona bonza baleleza li réellement na linga kina loba mouke par rapport à ce que nous voyons bo bibi maka mingi to monaka to ka mo alisu tete to l'obaga poraka ko euh, rappeler peut-être, pour rafraîchir mémoire, il y a un peu de temps, bien sûr, benga raba, peuple, puisque normalement, il ne peut jamais, alors jamais, se laisser faire. y a Oyo, oh, a a il a a a a basa peut-être na bonne volonté mais baba zo mi na bisika ma be yango tangunyo sto mon na makambo oyo tozo ya kozonga na e panabino pour traité baptême vraiment tout ça personnaliser n'est pas émission cela veut dire que veut temps, temps, nous voulons que bien bien continuer bon toi plus à l'ensemble surtout monique les dans son ensemble et aussi de to yaka et pas na il y a points au perso quand on a sous qu'au monde accueillir il des fois surtout bien vraiment en parle vite puisque je suis réellement en train de de voir comment est-ce que le Seigneur m'a réellement interpellé par rapport au message d'un de l'église tolobi église, église, église dite de réveil entre parenthèses tour de Babel et puis titre Azali de pires empires bazali Koyokate. l'église ou bien église église dite de réveil Tour de Babel, de pire en pire. Bazali Koyoka T. Pourquoi tu le monde de pire en pire déjà Bazali Koyoka T. Pourquoi puisque euh, de pire en pire les euh, situation bien évolution mokobo est négative ils oh, à déjà ils à déjà négative ils ont de plus en plus critique. Des fois, il y a d'autres gens qui nous disent que c'est mieux que sur la parole, sur la sainte doctrine. Oui, nous le faisons aussi. Mais des fois, tant que tu as un message à dénoncer, tu as un message à interpeller. Je vais dire, puisque Bisson a été avertie, a a avertis, qui na avertis, qui avertis, qui n'a avertis, qui avertis, qui avertis, qui avertis, qui avertis, qui avertis, avertis, ma suis est tout le monde très difficile ça que Do sala les côté totote a solote moyen bomona nzambe kuzala te moye bokota lo la pe kuzate lo. lifelo yango tali kon yebisa na yo zo landangai nkola tambu sa yo na tango zo landangai ko yima imanaote ko za na opet lande mission tina suka soy questions ali comme d'habitude ba coordonnées zawana et tout ça ouvert na débat to ali pe ouvert n'est-ce pas na ba explication me suspecte autre a awate vu tant ya media alors dans le titre étolobi église dite de réveil de réveil véritable tour de Babel de pire en pire basalika Kaka T pourquoi nobles gens que non église de réveil est entre guillemets puisque le réveil est allé en au fait État y a o Azali le réveil est allé à État y a mutu oyo à côté lema le réveil est était à Moutoyo, à Mona Baïka et Kayekoué, na misounaye. Le réveil est était à a à so comprendre réellement les ainsi dit l'Éternel. Le réveil est était à ali à co comprendre, n'est-ce pas, Makambo, Yeshua, Lobby, à, so à co go par rapport à temps présent, par rapport à temps passé, par rapport à temps futur. Le réveil est allé à Moutoyo, à aller réellement, réellement, réellement à en Nanzambe, à aller réellement à Botami Asika, à aller réellement à scellé par le Saint-Esprit. C'est ça le réveil. Menatien entre guillemets, pourquoi? Ce que nous voyons, ce n'est pas le réveil. Dans la bande, hum. Autre chose des gens Congo. Je, Là, je parle vraiment en Congo pour ceux qui ont suivi, n'est-ce pas? Bah, je ne sais pas, ceux qui sont archevêques, général, ceux qui sont ni Congo, ba je sais, je sais que Batuana Bazali je sais. plus Peut-être jusque là tu ne comprends pas toujours, tu penses que tout sais, ça cause contre Batu. Non, ce n'est pas ça. Lorsque je lis d'autres messages, puisque deux fois ça arrive que a, bah, bah, commentaire. So, autant, bah, commentaire, tu as commentaires, sur le temps ma commentaire que tu as réellement Les gens ne comprennent pas. C'est comme si, imagine-toi, aux yeux les 40 ans au monde aveugle, les les boules les donc de bonne foi, de bonne foi, au monde qui aveugle à à maintenant aveugle, à ans ensemble. Yosiko, pour sauver aveugle, à au de façon que à l'autre aveugle il y a comme comment aveugle à ça mauvaise foi donc bon je veux dire bonne foi sauver sauverait on a besoin il peut-être beaucoup de par exemple le monde que dans ça on aveugle on aveugle yo, yo, yo. Hey, yo un mais là tu as un problème tu as un problème c'est comme si médecin nakati dans amoni hôpital les malades, malade malade les malades, les malades, les malade les malades, les malades, les malades, les malade les malades, les malades, les malade les malades, les malades, les malades, les malades, les malades, les malades, les malades, les malades, malade, malades, mususu malades, malade, malades, les malades, les malade, les malades, les malade, malade, malade, te je puisque là je me lave je lave mes mains au moins ça dit Ngai nao sala Musa ngai onzambi a peinting Ngai na ba onyua saba lingi te toba lingi te to, ba, to, ba, ba to bani Musala depuis longtemps donc continuez l'angot puisque toza na onzambi continue puisque nous pas? de façon que Les églises de réveil, Les églises de réveil Les églises y a sommeil pourquoi? Puisque normalement ministère, tobi ministère y a apostolat, ministère y a comment appelle ça? Il y a pastoral donc ministère évangélique ministère prophétique on a vu dernièrement que Zalte n'a qu'expliqué en haut un jour puisque mon frère naos de la entre parenthèses pourquoi est pourquoi ce que j'avais dit ça et je vais vous dire encore une fois que ministère ministère Oyo yo a qu'il a je vais dire que ministère ça qui a début n'est-ce pas il y a création à l'église c'est pas ministère Kondzambé a ce il qui a ça y yango ou bien Yeshua ce il qui a paix ça na de façon que nous na naire Ebanda mais le un prophète, c'est celui qui a, qui a Jésus dans sa vie. Un prophète, c'est celui qui sait, n'est-ce pas, décortiquer la parole. Donc, un prophète n'est pas quelqu'un qui va se tenir là pour vous dire que le prophète, Prophète des nations. Ouanezale ma kambo ya lo kouta. ko bo boye. Toa na ta ya Evangile. Sa di, mouta ko ya l'oubi kaza évangéliste Tougi pètre kondimae Mouta ko ya kaza Pasteur. Tougi pètre kondimae S'tou misa na ye ko mona na nenge. Ya oeuvre na nae. Men ok ya kaza Docteur ya loi. Docteur ya parole. Ou bien ali apôtre. bien ali prophète. Ba toana botala ba go realma. Bien ou mona keza ba titre. Ba zui pour rien dans l'autre temps on a vie na bango va vivaka n'est-ce pas le ko rabata mokili bande je vais vous dire ceci kolo azako zonga kolo azako zonga yozoka ngai ce n'est pas le prophète, le pasteur, le docteur, le, le, le, donc l'évangéliste, l'apôtre euh, qui va te faire rentrer dans la Mais à l'étang où il y a des temps où a des temps où il Puisque vie est ça tu dépend de la matière, elle la matière, comment est-ce que tu le comprends? Comment est-ce que tu le mets en pratique? Et comment est-ce que tu Vie devant ton Dieu. sans so, so vous pas en Zambé, vous avez tout droit, malamou avez vous vivre vous selon bah, bah, bah, <muché> to n'est-ce pas, oh, président ceux qui achèvent ceux qui n'ont ni de réveil destitués, destituer tout ça pour la non événement puisque t'as mais si je viens avec ce message je pour interpeller dans l'ensemble bah dans l'ensemble vraiment la boyoka battu à moquerie -en. des D'abord, ils n'ont pas un, un même langage. Tout le monde a qui b'angou, tout le monde a quand un problème, tout le monde a l'autre qui a mis un homme ou un homme ou un homme, il a un problème, tout le monde a est qui uh, est un, un problème. Pourquoi Puisqu'ils n'ont pas un même langage. de y ça une histoire de tout, une communication la communication tant que entre binos donc on a quatre langues, la quatre langages na route ensemble chemin ensemble à la thé, bato chaque mutazo luka chaque mutazo luka a kanga a confiné bango quatre de façon que y moko contrôlé bango moi je me rappelle à l'époque na que ce qui pasteurs na pasteurs qui kanate Hein, les soi-disant bien sûr au pasteur moko a pékisi bandiminaba ce qui séminaire est côté pourquoi il a peur que vérité pourquoi puisqu'elle est a bah, secte elle secte il vous donne ce que vous devriez, vous devriez écouter faire et appliquer selon la bah, volonté la banque puis selon aussi le bah, euh, bah, bah, profit Tout le monde qui euh, il y a des conflits, des conflits, des conflits, des conflits, des conflits, des conflits, des conflits, n'est-ce pas ou bien conflits, des conflits, je conflits, dire conflits, des conflits, des conflits, de réveil des conflits, des conflits, des conflits, des conflits, des conflits, des conflits, des conflits, conflits, tu D'abord, quand 15 ans, il il j'ai suivi une mission dans la kacharasa kambouya Comment est-ce qu'il était divorcé, il s'était marié avec une femme, il y a eu de, a eu de compatibilité, c'était ses propres paroles, compatibilité, il a eu que l'église à l'Ondimakike, à Malgré ça, malgré le cachet, malgré le boulot, malgré la saleté, mais les églises dites de réveil, Bongo. Mais moi je viens réellement interpeller quelqu'un. même, je volonté de a faire un peu de temps. Ce qui pasteur, ce qui est église, ce qui est assemblée, sont en connivence avec Bato il y a des à à Bato à Bato à Bato à Bato à à Yeshua échoue à tomber qui coquengaigne n'est-ce pas dans Romain, Il a fallu que jida s'aperçait bidogbiz pour ba yeba n'est-ce pas? ko di ko plong ko bah yeba que mutua kangané yewana. Pourquoi? Moi je m'imagine. Bible élohi plé élo place sur Moi je m'imagine que Ezalaki puisque Yeshua échoue à savoir qui le quoi bango. Il s'habillait comme eux. Il n'avait pas d'autres couleurs, bien d'autres aspect, Ouais, quand on que yenda ça donc les généraux, to tous les souverains, non c'est pas ça. C'est-à-dire ils étaient comme eux en a fallu le mais ce que nous remarquons, c'est que ba ba dans soi-disant l'église de réveil. Je me rappelle à l'époque, quand le groupe de prière et bandaki, de façon à critiquer l'église catholique, ils disaient que dans ouais, l'église, il y, y a Satan, dans l'église, il y a boué Maintenant, ils sont rentrés dans l'église par leur habillement. Tout le monde n'a à il y a des ils ils se mettent ensemble. Or, le chemin, la vérité et la vie, c'est seulement Yeshua. Donc, dans la 4 églises catholiques, il y pape, ou bien numéro un. Mais pourtant, Yeshua, vous ne vous faites pas appeler directeur, car il y a un seul directeur qui est Christ. Il y a un seul directeur qui est Christ y yende dirigeant yende Mokambi, C'est lui le bon berger. Ce n'est pas que tant qu'il y place pour monaka, il y a une place pour moi, il y a il y a une place pour moi, il bien a créateur place fondateur. Et il y a une place Adana Ev Nzambebsegi Bango Batika Kamakamboyo Balanda Oh Baka Bango Balia Makambu Nyonso Bambu Nyonso Nakate Langa Sauf y a connaissance bien et mal Baboy Kulanda Oh Nzambebsegi Bango Ils ont fait le Ils ont fait donc le contraire Balanda qui donc Makani siya mabe ya Munguna Conséquences, tu as dit que Abraham Abraham dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit multitude tu as dit que a as a que tu as dit que tu as dit que tu dit que tu as dit que tu as mère des Arabes as dit Kayen, un nous pas nous avons dit de que nous nous avons nous avons ça, nous avons nous nous nous nous nous nous nous nous nous Fami ya lot na kati ya sodom e Gomor. Si ya Gomor baibisi ya keno bango bangobo kende mebota la simate meya ndimi kota la sima eh pia siba e konsekuansa komunisle spa ni banga mungwa auto yebi na kati ya bible na paraport ya kozanga koyoka dans hache de Noé Noé nzambé mbaye ici at at atonga masua acha batu ba kota na kati wana de façon que soki déluge yé batu ba bikisama mais qu'est-ce que les gens ont fait ils ont refusé n'est-ce pas que la Nzela au Noé a a yé ce qui bango tout moni ba conséquence huit personnes seulement m'baiko bika na déluge na 40 jours et 40 nuits Noé na banemisa tu na basia bana et puis na mois na na mois si mais tout le monde tout le peuple bah ça qui submergé Bah conséquence maintenant ce a jugement dernier mais est-ce que ce que vous voyez là ça va vous amener na Lola ton na Lola Bon, c'est que la Bible nous dit, Hébreux, chapitre 9, verset 27 de Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ça la calcul, bon, on nanga l'obacar. On a 60 ans, les Qu'est-ce que penses tu de Nakachem Moutietzka, combien de temps pour vivre dans mon kilo C'est comme on a 70 ans. Namoutu nao qu'est-ce qui se passe est-ce que tu est-ce que osa est ko réellement microbeon éthique là-moi qu'il est pour nous vivre attends Oubel Akate mais son commun a 80 ans qu'est-ce que tu penses dans ta tête Qu que qu'il a 120 140 bande qu'on pose à la conscience mais malheureusement le diable à ça qu'on a monté mon ami nous a commis tellement monté ma dure n'as fond les parenthèses de la politique Mboka bat a viol. bat qui sont faites, assassinat, qui Mais faites, des become. Bon a a problème problèmes internes, interne y a des problème ya kolukana ni président il koluka commerce le pays le plus pauvre à la planète de... par rapport à ordre bien organisé tellement que ceux qui des de ordres pour mboka les gens profitent de ces minerais mais que les enfants meurent de faim tout qui a tout cas même pas vélo il est réservé à l'homme de mourir une seule fois le ou bien ou bien ou bien pas est-ce que tu penses qu'aucun ne aucune place est-ce que notion y a notion la vie après la mort de la Donc, l'autre là, comme l'on est en place, a commis une mission par-ci, par-là, pour se défendre. Mais les so, qui charge Comment faut, il faut que l'Hollanda ol, ol, chargent parenthèse. Il y a cinq ministères, je sais ce que je voulais dire avant, cinq ministères, ils ont soi-disant dans quatre églises, et les ministères, ils ont les service. Or, celui qui exerce un service, c'est un okay? serviteur. Le bon, mon ami, un mi, ministre, il comme le la grade, mais pourtant, c'est un serviteur. Oh serviteur ya banani ya banana nzambe to ba peuple nzambe wa pembe nae. oh ba peuple -pe, nzambe obasa pembe -pe naye et ça la même notion tou benga ka démocratie ça dit ba bazali n'est-ce pas kolanda makambo au peuple la ici par rapport ya ba loi na bango ça dit maman nzambe peza bongo ça dit yo so so ozali so, le plus grand il faut se faire petit ça dit yo ne faut servir ba baza ndeti na kati ya ensemble par exemple mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui Pasteur a dit que faut calibres sont les qui avant a dit qui Pasteur dit qui à en que tu en train d'applaudir quelqu'un qui est impudique. Dans mon émission, il il y a de Ça, c'est quelle conception? Quelle conception? Bandeko, y a la misu de temps, bat salabongo de donc la sensibilité, il y a qu'on comprendre que ce que je fais, c'est mal. Ce que je, je fais, c'est mauvais. Je vais vous dire que ce qui est jugement est, hier, est que Qu'est-ce que penses-tu après ta mort? kendeli le Au kendeli Le feu éternel. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 et lobby Car il nous faut.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 Yangu azalaki na kati ya nzoto na yeye, Nzoto hoyo bandeko Yali e mabela pamba Nzoto zo muna So mtuwa kufi 3 jours deja donc, e, mabela pamba Nzoto zo muna Alok soki yo Ozali mwana nzambe Makambo zo tanga Zo kompondi ni c'est pour dire que l'esprit le corps c'est enveloppe mais là, cette enveloppe ne peut pas ce qui aux lettres et outils type poste imaginez aux les lettres très importantes aux poste au talibon lettre tu enveloppe, tu as l'enveloppe qu'est-ce qu'on fait? tu passes la enveloppe, tu bois qui tu Et puis lettre, nous on a besoin, on ne pas l'enveloppe. C'est n'importe besoin, besoin. n'est-ce pas?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 et comme importante que les lettres. Lettres en Yende, yo, c'est toi à qui je j'adresse ces ces messages ce soir, ce matin, cet après midi. Des konanga yozola ndanga ibisika nyonso. Bat au bas salabé église par ci par là. Ming ming bas sala on a avec des buts lucratifs. Bas sala on a avec un but y'a comme un grand. Même ceux-là qui ont l'argent, la n'est pas le pouvoir. Puisque les gens aiment diriger. Ce n'est pas le président. Évêque général, archevêque. Nous que le wapi. Puisque vous voulez prendre la place de Dieu. Alors je vais chuter pour dire ceci. Matthieu chapitre 25, verset 31.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 je ne sais pas si Mais quand est-ce qu'on a fait ça, à chaque fois que vous faites ces œuvres au petit, vous ne sais pas vous savez, alors vous avez dit que vous avez dit que vous avez ceux qui ont dans la carte de l'église, dans la connivence, je te demanderai de prier le Seigneur. Abi mis au place Kuna, mis au tohu ta Kuna, mais quand tu Wana, ok oh, pasteur aso dépendre na Kuna, donc na mutu oya consacré mais le long, il faut comprendre que c'est aliénation, C'est qui sont en a qui ont été a qui qui qui ont été qui qui qui qui c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous dirigent. Vous avez des gens qui vous Vous avez qui vous Vous avez gens qui vous dirigent. Vous